Hier soir, quand je notais les idées sur lesquelles je construirais la vidéo que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, le bilan se soldait pour la bourse de Paris, le CAC 40, à une baisse de 40% depuis le début de la dégringolade. Alors 40% c'est considérable, mais par rapport à quoi Autrement dit, est-ce que le niveau de baisse, en l'occurrence quand même considérable, et le critère qui convient, qui est de la conduite à tenir à l'avenir et dans l'avenir immédiat en matière d'investissement boursier. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, vous l'avez deviné, je partage mon analyse sur la question « Faut-il revenir en bourse maintenant ?». Avant que nous attaquions le vif du sujet, pour que vous ne manquiez pas les vidéos qui suivront sur ce thème et sur d'autres, et eh bien c'est simple, pensez à vous abonner soit par l'icône vert et bleu qui est en bas à droite de l'écran, soit à partir d'un des tout premiers liens qui vous, que vous avez en dessous de la vidéo. Alors si finalement il n'est pas si évident que ça que le niveau de la baisse, même considérable, est le critère sur lequel se fonder pour décider de revenir en bourse ou de ne pas revenir en bourse, autrement dit si on pense que la baisse ne serait pas encore suffisante. Et eh bien, quel est le bon critère Alors, quand on réfléchit un petit peu à ce sujet, on comprend très vite qu'il n'y a pas de critère universel et que le bon critère ou le critère le plus opérationnel dépend en réalité du type de stratégie boursière dans lequel on s'inscrit. En gros, quatre stratégies boursières, Alors, je, je, je ne sais pas si dans les manuels théoriques d'investissement boursier, on fait cette distinction là, toujours utile qu'elle elle, me paraît évidente, euh, il y a la stratégie que j'appelle de long terme qui consiste à acheter des actions euh, auxquelles on s'intéresse particulièrement et pour lesquelles on a fait une analyse ou on a eu connaissance d'analyses euh, qui donne à penser qu'elles ont un fort potentiel de développement ou d'enrichissement euh, par un levier ou par un autre en matière de, de, de placement boursier c'est ce qu'on appelle tout simplement le, le, stock, le stock picking euh, une stratégie qui, elle, est à l'opposé, eh qui va consister non pas à chercher à sélectionner les bonnes, les bonnes actions, ce qui, quelque part, est un travail assez considérable, même si, bien sûr, on, on le délègue indirectement en, en se reportant aux analyses qui sont faites par des professionnels de la bourse qui passent leur, qui passent leur temps à faire ce type d'analyse. Euh, eh bien, Cette stratégie opposée, c'est simplement de se positionner sur les, sur les indices soit des indices sectoriels soit tout simplement des les indices des marchés, euh, des, des grands marchés financiers tels le, le CAC 40, les, les, les indices américains, un SBF, euh, euh, le, DAX, le DAX allemand, etc. Et euh, bah dans ce cas-là évidemment on va avoir une approche globale et la signification de la baisse euh, n'a pas, euh, pas le même caractère opératoire ou opérationnel que lorsqu'on va s'intéresser à des valeurs individuelles. Mais ce n'est pas terminé. Euh, il y a aussi euh, une, autre, une autre façon euh, d'investir en bourse, euh, assez connue, euh, même si ceux qui la pratiquent euh, ne savent pas toujours son nom, c'est ce qu'on appelle le swing trading. Autrement dit, ça consiste à essayer de déterminer, en se basant sur ce qu'on appelle l'analyse statique, autrement dit, vous savez, euh, tous ces graphes, les fameux chartes, euh, qui euh, étudient le comportement, le, le cours des actions euh, dans, dans la durée, euh, le court terme, le moyen terme, le long terme, le très long terme, déterminent des moyennes mobiles à, à une semaine, à un mois, à un an, enfin euh, tout ça. Et à partir de là, on peut essayer ce sont tout simplement des une approche statistique, hein. on peut essayer de deviner euh, ce que va être le cours ou la tendance de cours euh, de l'action qui nous intéresse euh, dans l'avenir. On peut faire d'ailleurs exactement, euh, bien sûr, ce même type d'approche euh, pour, pour, le, pour, le, pour les indices. Alors Le principe du swing trading, eh c'est le, le, le principe un peu, un peu bébête, euh, je cherche à déterminer quel va être le point bas euh, donc en me basant sur tous ces instruments, et puis ben, je, je monte, je prends le train de, de, de la hausse à ce moment-là, euh, autant dit, je, je monte non pas au point bas, mais juste quand on commence à remonter, et puis après je cherche à déterminer euh, les, les, les, les signes qui indiquent qu'on commence à plafonner, et donc à ce moment-là, je vais sortir sans attendre qu'on se casse la figure. Je ne vous parle pas d'une quatrième approche, qui est celle du day trading, qui consiste à passer sa journée devant, devant ses écrans, euh, à surveiller l'évolution des, des cours euh, pour jouer sur les écarts de cours journaliers à la hausse ou à la baisse. Euh, donc qui dit jouer à la hausse euh, euh, veut dire qu'on eh risque de se planter et, et de perdre l'argent. Qui dit jouer à la baisse euh, induit une notion de risque supplémentaire avec des appels de marge. Euh, qui peuvent être euh, rapides euh, de la part euh, de, de, de, de l'entité sur laquelle on, on pratique notre activité boursière et qui est donc éminemment spéculative. Mettons de côté le day trading qui est vraiment une approche spéculative avec ses règles propres en, en, en notant que en notant NOTN hein, et non pas N-apostrophe, euh, en notant que dans un contexte d'hypervolatilité comme nous connaissons depuis, euh, depuis un mois, et bien les D-traders, bien sûr, se, euh, Puisque eux ne, ne peuvent exercer leur activité dans les conditions les plus rentables qui soient que par gros temps boursier. Sur, sur, euh, lorsque l'océan des cours est déchaîné, bien évidemment, ils assument des risques importants, mais c'est là qu'ils peuvent aussi gagner le plus d'argent que je doute fort que la plupart de ceux qui me suivent euh, soient adeptes de cette stratégie hyper spéculative. Finalement, il reste deux approches euh, qui euh, nécessitent, euh, en tout cas de, nécessitent un degré plus ou moins important, on va voir, de prendre en compte euh, la réponse à la question euh, « Est-ce que le niveau de baisse sur lequel nous sommes euh, est une raison de revenir en bourse ?» C'est l'approche indicielle, autrement dit, euh, euh, c'est l'évolution de l'indice global, de l'indice sur lequel on fonctionne, euh, qui euh, va être un critère pour rentrer en bourse. Et puis, ben, c'est l'approche le stock-pipping, autrement dit, l'approche par valeur, euh, qui peut aussi amener à se poser euh, la question. Euh, et euh, le but de cette réflexion, c'est euh, de, de savoir... Dans quelle mesure, pour chacune de ces approches, euh, la question concernant euh, la, euh, le, le, niveau, le, le niveau de baisse, le caractère suffisant ou incitatif du niveau de baisse euh, est pertinente et opérationnelle Alors, dans une stratégie que j'appelle indicielle, autrement dit, quand on, quand on joue sur, euh, sur l'évolution sur des indices, que ce soit un indice général comme le, comme le CAC 40, euh, la vraie question, c'est au niveau actuel de l'indice, est-ce que, si je me positionne, j'ai nettement plus de chances de gagner de l'argent que d'en perdre Donc on voit tout de suite que c'est une approche qui est quand même plus pertinente que est-ce qu'on a atteint le point bas. Donc pour avancer dans, dans, dans l'analyse, qui permet de, de se décider dans le cadre d'une stratégie indicielle, indicielle, il faut se poser la question, euh, dans la situation actuelle, en tenant compte de l'ensemble des paramètres qui caractérisent cette situation, les, les paramètres financiers, les paramètres monétaires, les paramètres économiques, euh, que signifie une baisse de 40% Alors l'élément de réponse qui me paraît essentiel, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, euh, 12 mars de, de, de 2020, que faire j'en ai aussi parlé, dans euh, l'article euh, que j'ai communiqué à, à, à, mes, à, mes, à mes abonnés, le krach actuel agglomère deux causes de baisse distinctes. La, la première, c'est la plus évidente, c'est l'impact du coronavirus, euh, qui, euh, chacun s'en rend compte, en particulier bien sûr les, les professionnels de la bourse et, et de, de l'investissement, va se traduire dès cette, dès cette année, et, et quasi, quasi immédiatement, par une récession. Alors il est amusant de constater que, je ne me rappelle plus quel membre du gouvernement, euh, peut-être le Premier ministre ou le Président, disait bon, « on n'est pas encore en récession euh, », bon, euh, qui se rassure s'il a des doutes là-dessus. Euh, la, la suite lui, lui imposera rapidement de reconnaître que nous sommes en récession, cette récession sera certainement très importante, puisqu'elle n'est pas simplement française, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'aux aux effets euh, récessionnistes du blocage de l'économie française, s'ajoutent également les effets récessionnistes du blocage des autres économies, euh, c'est-à-dire euh, à la récession de nos fournisseurs et euh, de, nos, de nos débouchés. Euh, cest dire que euh, cela n'augure pas de bons résultats pour l'année 2020. Et est un effet induit de la première, c'est que tous les opérateurs en bourse, tous les observateurs, les économistes, les financiers, savent depuis longtemps, en gros depuis 2009, puisque le, la, la raison de ce qu'ils constatent a, a débuté en 2009, c'est que les cours des marchés financiers sont artificiellement élevés à cause des politiques euh, appelées politiques monétaires accommodantes, euh, qui sont, je vous en ai souvent parlé, les fameux quantitative easing, euh, largement utilisés antérieurement par la Banque Centrale Japonaise. la crise de 2007-2008, par les États-Unis, et encore plus massivement par, euh, par l'Union Européenne, par, par, par la zone euro, avec la, avec la Banque Centrale Européenne, qui a, qui a créé, euh, pas loin de 4 000 milliards d'euros, de monnaie supplémentaire, c'est-à-dire, techniquement, de fausse monnaie, pour faire les, les vidéos que j'ai tournées sur ce sujet-là. Euh, aux États-Unis, on a un chiffre qui en valeur absolue est à peu près le même, c'est-à-dire euh, 4, 4 000 milliards de dollars, sauf qu'il se rapporte à un PIB qui est quand même euh, presque deux fois plus important que le PIB de la zone euro. Alors depuis toutes ces années, les investisseurs en bourse, les professionnels, les, les traders, euh, savent que un choc un peu violent sur le, sur le système économique peut entraîner immédiatement un, un éclatement de cette bulle financière euh, ben par effet de, de retour de retour à la raison et, et, et l'effet de, de retour à la raison c'est bien sûr la prise en compte anticipée des effets mécaniques qu'il va y avoir sur l'économie à la suite de ce choc. Alors, ben, le choc, nous l'avons vu, c'est bien sûr le, le Covid-19 et les conséquences que je viens de vous décrire sur l'économie. Euh, et euh, bien, ce choc entraîne euh, l'explosion de, enfin, de la bulle sur laquelle on fonctionnait. C'est-à-dire que malgré les interventions des banques centrales qui ont été annoncées et qui déjà sont, sont à l'œuvre depuis, depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, euh, les investisseurs boursiers ne croient plus au moins jusqu'à aujourd'hui, que les banques centrales aient la capacité, même en imprimant massivement de la monnaie, et la capacité de remonter la bourse, enfin non seulement de la remonter, mais de faire cesser l'effondrement euh, jusqu'à un niveau euh, qui, euh, qui serait au-dessus euh, du, du niveau qui sera atteint si on ne fait rien. Euh, une, un, autre, un autre élément qui est tout simplement la... La, la conséquence, de c'est l'enchaînement de ce qui est à l'œuvre depuis maintenant un mois, euh, étant donné la très forte déstabilisation des actions, donc les pertes considérables qui ont été étudiées sur le marché des actions. Vous avez vu, si vous suivez cela, que les cours de l'or ont baissé. Euh, ils n'ont pas baissé par phénomène de mimétisme ou de sympathie. Non, ils baissent tout simplement parce que les, les investisseurs en actions ont besoin d'argent, absolument d'argent, pour réussir à se sortir du mauvais pas dans lequel ils sont, éventuellement, d'ailleurs, pour, pour certains, pour prendre des, des positions acheteuses, euh, et, et cet argent, mais ils, ne peuvent plus le, euh, ils ne peuvent plus le trouver dans, dans leur poche, alors ils vendent les, les placements qu'ils ont euh, et qui ont gagné de l'argent. Parmi ceux-ci, évidemment, l'or. Mais ce n'est pas tout. Euh, ils, vendent, ils commencent à vendre maintenant aussi des placements obligataires, euh, tout simplement pour euh, euh, mettre en œuvre la stratégie que je viens de vous indiquer. Il s'ensuit donc une mise sous tension des marchés obligataires, ce qui signifie une hausse des taux. Et on, on assiste depuis quelques jours à des, des phénomènes assez euh, erratiques sur les taux euh, des obligations, en particulier des obligations d'État. Euh, le, le 10 ans français est, est, est passé de moins 60 à plus 40, ou l'inverse peut exactement, de moins 40 à plus 60. Euh, le, le 10 ans allemand est passé de moins, je ne sais pas, pas loin de moins 1 à, à quelque chose de positif. Euh, le 10 ans, enfin l'équivalent euh, italien de, de ces emprunts d'État, ce euh, qu'on appelle le, le, le BTP italien, euh, lui, est, est passé euh, de, de quasiment négatif à 2, voire pas, pas loin de 3 avant de retomber à 2 on voit que les, les marchés obligataires commencent à être chahutés dans le sens d'une hausse des, des taux d'intérêt. Alors la suite de ce programme, euh, la suite normale de ce programme, eh bien, ça va être une accélération des impressions monétaires de la part des grandes banques centrales pour permettre aux, de racheter, euh, aux banques commerciales notamment, de racheter ces obligations qui sont en train de, de baisser, euh, et, et, et laquelle baisse entraîne euh, la hausse des taux d'intérêt, ce qui est évidemment extrêmement, extrêmement dangereux. Euh, donc pour cela, eh bien, il faut mettre de l'argent en circulation. Euh, cet argent a vocation à être créé de manière massive, étant donné, enfin, si le phénomène, obligataire dont je vous parle est en train de s'aggraver significativement, on verra ce qu'il en est, et, euh, et le cumul de ces créations pour sauver ces créations monétaires pour sauver le système obligataire, euh, ajouté à celle que l'on met en œuvre pour sauver le marché des actions et pour relancer l'économie, euh, ben, nous amène tout droit vers une crise de la valeur des monnaies. On n'y est pas encore, mais c'est un scénario qui devient encore plus plausible qu'il ne l'était avant, en tout cas qui devient maintenant particulièrement plausible. Eh bien, conclusion, il est très possible que dans les semaines et les mois qui viennent, l'ampleur de la baisse dépasse les 40%, même si, bien sûr, aujourd'hui, personne ne peut le prédire de manière certaine. Si cela se produit, cela veut dire que ceux qui seraient aujourd'hui, dans le cadre d'une stratégie indicielle, rentrés en se disant que moins 40% c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui ne peut pas être significativement plus bas et qui euh, signifie que revenir aujourd'hui sur les indices euh, est une carte gagnante risquerait d'en être pour leurs frais parce que dans ce cas-là ils perdraient probablement un an ou deux ans encore avant que l'indice ne revienne au niveau où il est à l'heure actuelle après cette description des, des affres intellectuelles dans lesquelles se trouve l'investisseur indicienne, voyons ce qu'il en est de l'investisseur en stock picking, ce qui je pense est euh, le cas le plus fréquent euh, pour, pour vous qui me regardez euh, et pour certainement euh, la grande majorité des investisseurs boursiers français en tout cas chez les particuliers alors là il s'agit il s'agit on est on va se trouver dans une approche qui est beaucoup plus terre à terre euh, beaucoup plus entreprise il va s'agir d'identifier les entreprises dont le niveau des cours atteint ces derniers jours est aberrant par rapport à leur résilience et à leur potentiel de remontée rapide dans ce qu'est le contexte et ce que sera le contexte général à partir de maintenant puisqu'on comprend bien que le contexte économique de l'après coronavirus ou dès même pendant le coronavirus n'est pas celui qu'on avait avant euh, puisque euh, les entreprises les plus exposées à la mondialisation qui en profité au maximum d'ailleurs euh, vont être beaucoup moins favorisées par les circonstances étant donné que donc étant donné que la mondialisation a vocation à être ralentie et peut-être d'ailleurs maintenant sur, sur une pente euh, très très descendante, l'avenir proche nous le, nous, le, nous, le, nous le dira et puis à cela s'ajoute bien sûr tout un tas de conséquences induites et des conséquences induites des conséquences induites euh, qui font qu'il faut bien réfléchir pour euh, déterminer les entreprises qui seront favorisées par ce nouvel environnement. Alors ces, ces entreprises on les cherchera bien sûr en priorité pour ne pas dire exclusivement parmi les très belles entreprises mondiales, euh, donc chez nous, euh, celle du CAC 40, Mais enfin, euh, n'oublions jamais que quand on fait l'investissement boursier, on ne doit pas se limiter à son environnement national ni même euh, régional, c'est-à-dire européen, mais il faut raisonner mondial. Il y a bien sûr de très belles entreprises euh, qui sont sur les bourses américaines. Ce sont probablement d'ailleurs celles sur lesquelles il faut miser en priorité. Euh, Puisque, à moins que, euh, que l'issue de cette crise euh, économique dans laquelle nous entrons euh, modifie fondamentalement les cartes entre pays, eh bien, très probablement les États-Unis comme la Chine, euh, on peut penser que ce sont quand même les deux puissances euh, qui euh, économiquement continueront à tirer euh, la croissance mondiale. Alors, pour choisir ces, ces valeurs, pour faire son, son picking, donc, euh, ceux qui suivent depuis déjà un certain temps euh, des valeurs qui ont quelque part leur, leur valeur fétiche, eh bien, vont, continue, vont continuer à faire les analyses et ont des éléments pour, euh, pour décider d'y revenir dessus dès maintenant. Et je vous, lirai, je vous rappellerai dans quelques secondes ce que signifie revenir sur une valeur dans un contexte comme aujourd'hui. Euh, ceux qui ne sont pas euh, euh, spécialement attentifs au, au, au sort des, euh, des, des entreprises en bourse, peuvent tout simplement s'appuyer sur les, les analyses et les conseils des professionnels des, de, de la bourse et des marchés financiers. Euh, il y a bien sûr des, des journaux boursiers qui existent pour cela. Et il y a quantité d'émissions que l'on trouve... Euh, sur, euh, sur, les, sur, les chaînes, sur les chaînes internet euh, pour, pour vous proposer des, des valeurs qu'ils ont étudiées et qu'ils suivent eux-mêmes alors ce que j'ai entendu moi ces jours-ci je vous les cite comme ça, comme, comme elles me viennent il euh, y a, a L'Oréal, il euh, y, a, y a Orange il y a, y a Sanofi, il euh, y a Total il euh, y a je crois Capgemini enfin bon, il y a certainement plein d'autres euh, il suffit de faire un petit peu d'efforts pour être au courant de ces valeurs. Je viens de vous dire, dans le cadre de la stratégie de picking, vous l'avez compris, on peut dès maintenant commencer à revenir sur certaines valeurs. Bien sûr, le choix de ces valeurs doit être particulièrement exigeant. Je vous en ai cité quelques-unes qui sont citées elles-mêmes par les professionnels de leur analyse. Il y en a donc certainement beaucoup d'autres revenir ça veut dire bien sûr ne pas mettre tout son argent disponible euh, dedans maintenant mais c'est de revenir progressivement euh, sachant que ben, si la bourse augmente et eh bien on n'aura pas bénéficié euh, de, du point bas auquel cas ça, ça veut dire que le point bas c'est plus ou moins à ce moment euh, par contre on aura une moyenne qui sera quand même très basse par rapport euh, au niveau d'où on vient et même au niveau de, de long terme à certains niveaux de long terme euh, et inversement, si la bourse continue à baisser, eh bien, on va progressivement abaisser sa moyenne d'achat. Euh, et bien sûr, on n'aura pas bénéficié de l'achat au plus bas qu'on aurait eu si, on, par, par magie, on avait su qu'il fallait encore attendre deux mois, trois mois, un an pour être au plus bas. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc la seule stratégie opérationnelle, c'est celle-ci, celle qui consiste à partir de points d'entrée qui sont objectivement intéressants, d'y aller progressi progressivement. Et la progressivité, ben, on peut dire c'est peut-être euh, une fois par mois, ou plus dans la période actuelle, ça, chacun déterminera euh, quel est le bon rythme euh, de retour sur les marchés. Si on est euh, partisan d'une stratégie indi indicielle, si on est même actuellement engagé depuis, euh, depuis qu'on fait de la bourse, ou depuis quelques temps dans une stratégie indicielle, l'approche est un peu différente. Euh, parce que, je vous ai expliqué ça dans le courant de cette vidéo, euh, il ne faut pas du tout exclure euh, l'hypothèse où à la fin de la crise actuelle le CAC serait beaucoup plus bas que 4000 euros. Alors ce que je dis pour le CAC, c'est aussi vrai bien sûr pour les deux indices qui se trouvent dans le même contexte, à savoir le cumul d'une crise boursière euh, euh, pour cause fondamentale d'excès de valorisation des marchés avec une crise économique qui elle-même a déclenché la fête boursière, a fait exploser la bulle euh, sur laquelle on, on, on, on se baladait depuis, depuis quelques années. Et euh, situation nouvelle qui rend jusqu'à présent inopérant ce qui marchait, à savoir les interventions des banques centrales. La raison en est, à mon avis, euh, n'en est pas que les, les, les montants annoncés et non, les montants financiers annoncés par ces banques centrales euh, ou qu'elles ont déjà mis en œuvre seraient nécessairement suffisants, mais c'est la confiance des investisseurs, cest des professionnels des marchés financiers, dans cette solution miraculeuse qui est battue en brèche. C'est-à-dire que ceux qui soutenaient et ça écoute, écoutez-le bien parce que je pense que c'est vraiment la clé, de la situation actuelle, euh, si je me trompe tant pis j'assume, euh, ceux qui soutenaient les marchés financiers et les faisait monter au moins en 2015, c'était l'idée que de toute façon l'intervention des banques centrales empêcherait des dérapages sérieux, et d'ailleurs les dérapages qui ont eu lieu en 2000, fin 2016, fin 2018, ont été immédiatement euh, stoppés par l'intervention des banques centrales qui a fonctionné. Eh bien, ce système dans lequel on est, pour l'instant, ne marche plus. Pour la raison fondamentale en économie et en bourse, c'est que les gens concernés n'y croient plus. Alors, pour conclure sur la, sur la stratégie euh, de, indicielle, je vous donne mon avis. Il n'est que mon avis. Vous verrez bien sûr qu'il est, qu est logique par rapport à, à ce que je viens de vous dire, à ma vidéo précédente, euh, à à l'article que j'ai envoyé à mes abonnés avant-hier, eh mon avis, c'est que il est trop tôt pour revenir sur les indices dans le cadre d'une stratégie indicielle. Il vaut mieux attendre encore pour qu'une baisse plus substantielle se manifeste, si elle devait se manifester, ou pour constater qu'on est dans une phase de retour à la hausse qui serait alors soit un simple rebond, un petit peu durable mais tout de même momentané, et on ne peut pas mais évidemment prédire quelle est quelle est euh, la bonne version euh, ni même si s'il serait vraiment un simple rebond euh, auquel cas euh, si euh, ce retour à la hausse commençait à, à, à s'affirmer avec euh, bien sûr derrière des analyses techniques qui créent qu'on est reparti sur quelque chose avec une bonne probabilité sur quelque chose qui permet d'y aller sans être à la merci d'un retournement deux jours après ou une semaine après alors il faudrait, faudrait doucement commencer à revenir en sachant encore une fois qu'il n'est pas exclu que trois mois après de nouveau de nouveau ça, ça, ça vous voyez que revenir à la, revenir euh, sur les euh, sur les sur les indices au niveau actuel euh, n'est pas, euh, euh, pas du tout exempt de risque et très probablement prématuré. Livrez aujourd'hui, ou plutôt les messages que je voulais vous délivrer. Si cette vidéo vous a intéressé, ce qui j'espère est le cas, alors bien sûr vous levez le, vous levez le pouce bleu, vous savez pourquoi j'y tiens beaucoup. Euh, vous faites aussi euh, les commentaires qu'elle vous inspire. Euh, c'est toujours mon, le, moi le même commentaire là-dessus, c'est le plus important. Euh, vous pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas, si pas déjà fait. Vous partagez, euh, la période actuelle nécessite que ce genre d'analyse circule à partir du moment où on estime qu'elle est, qu est valable. Et puis je vous rappelle que si vous voulez approfondir votre réflexion sur ce sujet ou sur d'autres sujets financiers et patrimoniaux, des euh, ben domaines que j'ai abordés, euh, vous pouvez euh, m'en parler directement, c'est-à-dire nous pouvons en discuter ensemble, dans le cadre de ce que j'appelle les coachings patrimoniaux, dont les conditions, je vous le rappelle, sont accessible par le premier lien qui est sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de tirer le meilleur parti de tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite aussi d'avoir la baraka, puisqu'en ce moment, on en a besoin, que ce soit sur les marchés financiers ou pour passer à travers les mailles du coronavirus. Et je vous dis à très bientôt.